Bienvenue dans ce nouveau live Bonjour Alors on se retrouve par ici sur Facebook Au dessus par là sur Instagram mmh. euh, Alors le but de ce live c'était de vous euh, donner des pistes pour mieux gérer votre stress, votre anxiété, vos angoisses dans cette période de révision intense avant les euros mm. euh, et vous donner aussi des exercices et des clés pour le jour des épreuves. Donc ce live s'adresse plutôt aux candidats du CRPE 2022 parce que vous êtes en plein dedans ouais. mais cependant si vous passez de CRPE 2023 ou 2024 qui que vous êtes là, restez avec nous, ça pourra vous aider aussi. Oui. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandra. Bonjour <rire> <Donc, aura> à tous. <rire> moi, je m'appelle Jade. Donc, euh, on, on, on a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. C'est nous ouais. qui sommes souvent sur les réseaux à vous répondre sur bah, justement euh, comment gérer la fatigue, le stress, les émotions, euh, le temps qui, qui avance vers les épreuves. Et voilà, on a assez dans le guidon. C'est plus trop par où euh, par où s'y prendre Comment s'y prendre Donc, on vous a listé quelques conseils plutôt vraiment axé sur le psychologique, mmh. hein, on ne vous a pas préparé un emploi du temps en vous disant il faut réviser tant d'heures, telle matière etc, ça c'est vraiment vous qui le faites en fonction de votre, de votre organisation, par contre on a vraiment axé sur le mental, la gestion du mental, vous l'avez compris de toute façon vous êtes dans un marathon depuis des mois, si vous êtes là aujourd'hui c'est que ça fait des mois normalement, que vous révisez, qui vous préparez à ce concours. Euh, donc, forcément, euh, on arrive au bout, vous commencez à être un peu à saturation. Donc, c'est normal euh, de vous essouffler. Donc, on va vous donner quelques pistes pour oxygéner tout ça et, et vous donner un, un petit coup de boost. Alors, je vois déjà sur le chat, euh, sur Insta et Facebook, euh, oui, en effet, on aura un replay. On nous pose ouais. la question s'il y aura une rediffusion. Tout à fait. En général, on vous propose les lives entre midi et deux pour essayer de de se caler sur votre poste votre de boulot ou à la maison après manger. Mais bien sûr, si vous devez partir, il y a un replay qui sera dispo dès cet après-midi sur les réseaux. Oui, et sur notre chaîne YouTube aussi. Dans l'après-midi, mm. voilà. Donc comme ça, vous avez tout. Et puis c'est pas mal de se le regarder en replay parce que vous verrez, on va vous donner des exercices à faire. Mm. Donc c'est bien de mettre pause, de regarder bien comment on les fait et de vous les euh, vous approprier. Euh, nos exercices aujourd'hui, nos conseils sont extraits d'ateliers euh, sophrologie et de méditation qu'on a proposé euh, cette année à notre promo Marie Curie. Donc si vous êtes par là, la promo Marie Curie, un clin d'œil et vous retrouverez l'intégralité de ces ateliers euh, dans votre espace étudiant. Ça fait déjà un moment que vous les avez à dispo, mais bon, ça n'est pas de mal de se remettre dedans. Euh, donc tout ça est basé sur la sophrologie, la méditation. C'est vraiment des, des, des petits exercices très courts à mmh. faire, vraiment des choses à glisser dans vos journées facilement. Donc on a conçu ce live en deux parties. Oui. Donc la première partie c'est plutôt euh, qu'est-ce qui va vous aider à bien gérer vos révisions. Donc mmh. à optimiser votre temps, euh, votre concentration, de ne pas vous laisser parasiter par le stress, les émotions. Vraiment pour profiter de la dernière ligne droite qu'on a. Et aussi après en deuxième partie des exercices plutôt là pour le jour des épreuves. Oui. À faire, euh, à, faire à pratiquer euh, évidemment sans modération. Mmh. Euh, voilà pour la présentation est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être Alexandra avant qu'on attaque du coup oui alors euh, donc, comme on vous l'a dit euh, ce live sera disponible en replay si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser euh, directement sur le chat on y répondra euh, en direct mais euh, avant de commencer, du coup, on avait quelques questions à vous poser. Du coup, euh, dites-nous, vous, mm. euh, qu'est-ce que vous avez plus de mal à gérer Est-ce que c'est plutôt euh, le stress Est-ce que c'est la fatigue Est-ce que c'est euh, l'organisation de temps de travail Est-ce que c'est les pensées un peu euh, parasites et envahissantes mm. Et aussi, on voudrait savoir si vous avez déjà, euh, si vous pratiquez déjà des techniques de relaxation. Est-ce que vous avez des petits euh, conseils euh, à partager et à donner mm. qui pourront certainement servir euh, bah, d'autres candidats. Donc, ouais. euh... et puis nous ça, va nous ça va nous aider aussi de savoir vraiment les points sur lesquels vous bloquez euh, le plus. Donc, mm. Là je vois Laurence le stress, oui c'est ouais. clair de toute façon le stress globalement englobe un peu tout les anxiétés, mm. euh, le surmenage etc. Donc c'est pour ça que c'est pas mal, on a vachement accès là dessus donc c'est bien si ça vous concerne. Euh, oui alors je vois elle euh, cite sur Instagram qui nous parle de la cohérence cardiaque. Donc, oui. c'est rigolo que vous en parler parce qu'on on, l'évoque aussi un peu plus oui. tard dans le live. Ouais, en effet, il y a pas mal de petits, de petits exercices à faire, de petites clés. Après, mm -hmm. vous allez voir, on vous, on vous en liste pas mal. Euh, après, vous piochez celle qui vous correspond le mm -hmm. plus et puis, euh, et puis vous, vous l'appropriez. Donc, Betty, c'est plutôt gérer le temps pour les révisions. Ok, donc nous on va vous donner quelques pistes pour optimiser le temps après comme on vous l'a dit, votre organisation de temps de travail normalement à cette période de l'année elle est déjà assez calée par rapport à votre organisation. Euh, d'ailleurs euh, un grand bravo si vous êtes admissible parce qu'on oui. a eu beaucoup de résultats déjà des épreuves mmh. écrites donc bravo aux, aux admissibles euh, si vous n'êtes pas admissible eh ben, c'est pas grave ça sera mmh. pour l'année prochaine il n'y a aucun, aucun échec là dessus à voir au contraire le concours est dur on sait que parfois il faut plusieurs années pour l'avoir euh, et puis euh, bah, courage à, à vous si vous n'avez pas encore eu vos résultats des écrits oui. euh, mmh. ça rajoute du stress en plus donc ça c'est clair qu'il faut, il faut le vivre. Donc, on a aussi Saberine qui nous propose de faire un travail de mémoire efficient. Ok, Tipon, je l'ai pensé parasite, tout à fait. Oui. Ça, c'est vraiment ce qui vient vous handicaper dans vos révisions. Mais et aussi la confiance en soi. Aussi, oui, le refaire. manque de confiance en soi. Donc, ah ça, mais... ça c'est clair qu'on va en parler ensemble. Mm -hmm. Victoria, quand on est devant un jury qui est là pour nous juger, euh, forcément, c'est... Pas évident. C'est pas évident quand on a de base pas trop confiance. Euh, et on voit sur Insta... Euh, la préparation et la respiration me rassurent. Oui, tout à fait. Les, mmh. La respiration est vraiment un des piliers dans la gestion du stress. Euh, et Tiffany, évidemment, qui nous dit, pour l'instant, l'attente des résultats d'admissibilité. Et forcément, qui rajoute du stress. Euh, OK, là, on voit aussi cumul, boulot, enfant, maison, CRPE, fatigue. Pour Amalia, évidemment, ça, c'est ce que vous vivez tous. Et, et c'est mmh. bientôt fini. Donc, déjà, on va être positif, aujourd'hui dans notre approche on va essayer d'être un maximum positif, oublier un peu tout ce qui est compliqué et essayer vraiment de se concentrer sur ce qui peut être amélioré et comment après de toute façon on sait qu'il vous reste encore quelques semaines et mmh. puis on croise les doigts à la rentrée vous serez devant votre classe, professeur des écoles enfin et tout ça sera derrière vous, vous serez très fiers de vous mmh. et même si vous n'avez pas votre concours, sachez que vous pouvez être très fiers de vous mmh. parce que le chemin parcouru est quand même euh, incroyable pour vous Ok, donc on va attaquer avec euh, des conseils déjà pour les révisions. Parce qu'on voit que c'est un peu ce qui ressort là pour l'instant, le surmenage, l'organisation, la fatigue. Mmh. Le but là, euh, c'est d'arriver à ménager votre cerveau, vos neurones un maximum hein, qui est saturé. Donc on va essayer de l'oxygéner et de le ménager. Donc évidemment, que le temps qui reste est court. C'est toujours trop court avant un concours. Mais à la fois, euh, ce n'est pas faisable. Donc nous, notre idée, ça va être de vous donner des pistes pour arriver à bah, justement euh, retrouver du calme parce que la précipitation mmh. euh, entraîne en général euh, du stress, la ouais. déconcentration. Donc on va essayer de reprendre du calme et de reprendre le contrôle de ces émotions. Euh, dans un premier temps, on va essayer de nettoyer les pensées parasites. On en a parlé ensemble, euh, qui vous font perdre du temps et de l'énergie. On va essayer d'optimiser le temps. On l'a vu, le temps file. Euh, et en fait, au plus le temps avance, au plus on a l'impression qu'il faut tout voir et qu'on ne sait plus rien. Et au plus on a l'impression de ne plus rien savoir, au plus ça nous stresse. Mm -hmm. Donc en fait, c'est un cercle vicieux et nous on va essayer de rentrer dans un cercle vertueux plutôt. Reprendre le contrôle des émotions, je vous en ai parlé, et ne plus subir et du coup pouvoir gérer. Donc ça, c'est vraiment le, le mot clé, arriver à gérer. Euh, on l'a dit ensemble, hein, vous l'avez compris, le mental joue un rôle vraiment prépondérant là dans cette préparation au concours mm -hmm. et d'autant plus là avec les euros, vous êtes vraiment jugé, vous allez être jugé, vous, vraiment sur votre prestation. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, de s'y préparer tout simplement. Donc on a listé cinq conseils généralistes plutôt orientés à psychologie. Le premier conseil euh, vraiment, alors c'est basique mais c'est tellement vrai, nous on le voit au quotidien dans mmh. notre promo, euh, sur les réseaux sociaux, enfin c'est quelque chose qu'on discute beaucoup avec les professeurs, le premier conseil c'est vraiment quand vous vous mettez dans vos, vos révisions, c'est d'éloigner toutes les distractions et les divertissements. Euh, C'est-à-dire qu'on pose le téléphone, on le met en mode avion, on le cache si on n'arrive pas à résister, hein, c'est vrai. Euh, on ferme la page Facebook de son ordinateur si on est dessus pour éviter d'avoir les notifications des groupes pour éviter d'avoir les notifications WhatsApp, mmh. Instagram on ferme tout ça euh, parce que c'est tellement facile en fait quand, euh, quand on commence à se déconcentrer ben, d'aller prendre son téléphone pour se divertir voilà, de, de s'échapper, de trouver une échappatoire le but c'est vraiment de trouver de la rigueur et de s'éviter ces tentations là euh, si on est à la maison euh, avec les enfants, avec le chéri, la chérie, on essaye euh, de s'isoler, de, de se mettre dans une pièce et vraiment de faire comprendre qu'on a besoin de tant de minutes seul. Euh, si on ne peut pas s'isoler, on peut éventuellement négocier avec les enfants de jouer au roi du silence. On voilà. va faire, des, choses comme, faire, faire des, des petites techniques comme ça qui permettent voilà, de trouver du silence parce que c'est quand même dans le silence qu'on arrive à, à trouver la concentration en général. Évitez aussi d'avoir sur la table plein de petites choses à grignoter. Mm -hmm. euh, des, euh, des petits gâteaux, des petits voilà, ça on se les garde pour après on va y venir mais pendant qu'on travaille c'est vrai que bah, du coup si on mange en même temps forcément ça nous déconcentre. Donc on va essayer vraiment de diviser les temps de travail et de pause, on va y revenir après. Donc les distractions vraiment et en premier c'est le, le pire c'est le téléphone, donc vraiment essayez de vous, vous dites nous si vous arrivez à à vous couper votre téléphone le temps des révisions ou si vous êtes toujours dessus parce que c'est pareil on est dessus on voit les stories euh, des collègues et des copines mmh. et copains qui, qui révisent le CRPE hop on voit qu'ils sont en train de réviser ça on va se dire mince j'ai pas révisé ouais. ou alors je le connais pas assez mmh. et, et on, là, culpabilise. on, on mmh. culpabilise on rentre dans un processus de pensée négative et parasite mmh. donc mmh. le mieux c'est de se couper de ça vous aurez tout le temps pendant les vacances de reprendre votre téléphone et d'être à fond sur des stories de vacances par mmh. donc euh, on coupe tout votre divertissement. Deuxième conseil, c'est vraiment de privilégier des temps de travail courts. Hein, c'est vraiment lié à ce que je viens de vous dire. Euh, on coupe le divertissement, mais en même temps, on se, on, on se garde des temps de travail assez courts pour être dans une concentration maximale. Euh, on sait et, et vous le savez, vous l'avez vu dans, dans, dans la didactique, dans la pédagogie, que forcément, les temps longs d'enseignement avec les enfants, par exemple, c'est toujours compliqué. Et c'est pareil pour nous, finalement, hein, on l'a vu, vous êtes au bout de ce marathon, vous avez le cerveau rempli, la tête pleine. On va essayer de, on va essayer de, bah, de, de se garder des temps courts pour qu'ils soient les plus bénéfiques. Je vois, euh, vois Tiffany que vous nous dites ouais, que le téléphone est dans la main sans même, sans même euh, savoir comment il est encore arrivé là. Et oui, ça c'est un piège le téléphone. Ouais. <rire> donc quand on parle de période de travail courte, c'est vraiment pour aller chercher une concentration à 100%. Et donc ça veut dire que ça commence par des petites séances, ça va être des sessions de 5 minutes d'abord. 5 minutes, euh, si on arrive à valider ça, on peut passer à 10 minutes, si on arrive à avoir cette rigueur sur 10 minutes, on passe à 20 puis 30 etc. et comme ça on arrive à allonger. Et si on n'allonge pas, c'est pas grave, vaut mieux qu'on ait des sessions courtes mais efficaces plutôt que des longues sessions où en fait on relit 30 fois la même phrase et à la mmh. fin on se dit mais en fait je suis en train de penser à ma convocation qui n'est pas arrivée plutôt qu'à mon programme de cyclone que je suis en train de lire. Donc voilà, c'est pour ça, vraiment privilégier ça et, euh, et puis c'est moins décourageant aussi de se lancer dans un exercice. Euh, dans un paragraphe, par exemple, que dans, euh, dans un dossier de 10 pages d'un coup. Betty, comment faire des temps courts sans culpabiliser quand on fait autre chose ben Justement, j'y viens. Euh, le but, c'est qu'en fait, de répéter ces temps de travail. C'est-à-dire qu'on va faire des temps courts. Évidemment, on ne va pas pouvoir réviser que 5 minutes dans la journée. Donc, nous, le but, c'est de se dire, OK, l'objectif, je me pose dans ma journée. Par exemple, j'avais prévu 2 heures de travail. Plutôt que de me dire je vais travailler deux heures intensément et on sait que ça ne marche pas de toute façon, ben on se dit par exemple dans l'heure je vais prévoir tant de, tant de fois 5 minutes de travail ou tant de fois 10 minutes de travail et entre temps je vais mettre des pauses. J'y viens après. Il vaut mieux qu'en fait les temps que vous êtes alloués soient vraiment travaillés plutôt que de se caler deux heures et puis euh, plutôt de se caler deux heures et finalement ne pas être attentif du tout. Exemple. On reprend un sujet, on veut reprendre un sujet qu'on a fait dans l'année ou un annal qu'on a vu dans un, dans un livre, si on est pas en, en prépa. On reprend le sujet, plutôt que de se dire « Allez, aujourd'hui, je me refais le sujet en entier et, et, et je me prends le corrigé ben, », en fait, on va attaquer par le premier exercice, par exemple. Mmh. On prend l'exercice, mmh. on le fait, on va au bout. Et une fois qu'il qu est fini, hop, on prend une pause. Et en fait, du coup, ça sera plus gratifiant pour vous d'avoir réussi à, à être concentré à 100% pendant cette, ce temps-là qui était court, d'accord, mais vous avez réussi d'être arrivé au bout de votre objectif. Et ça, c'est gratifiant et forcément, ça vous met dans un, dans un, dans un mental positif et c'est mmh. vertueux pour vous dans vos révisions. Donc Betty, si on culpabilise pas, au contraire, on est plutôt fier d'avoir mmh. réussi. À travailler le temps qu'on s'était alloué et c'est pour ça qu'il faut pas être trop au début gourmand à se dire allez je me mets 45 minutes d'affilée et je lève pas les yeux de la copie, c'est compliqué surtout en fin d'année, donc vraiment plutôt commencer par 5 minutes, 10 minutes 15 minutes et puis ça comme ça ça le fera petit à petit et vous pourrez être fier de ça euh, Donc ça c'était pour s'accorder des temps courants ensuite on y vient c'est lié faire des pauses, faire des pauses sans culpabiliser c'est à dire que euh, à chaque fois qu'on a réussi à valider une session de travail, hein, donc aussi courte soit elle 5, 10, 13, 15 minutes, on fait une pause. Et là, du coup, on s'accorde de reprendre éventuellement le téléphone pour regarder les stories, pour regarder une petite vidéo, mm -hmm. pour passer un petit coup de fil, euh, on peut grignoter un petit bout à ce moment-là, une petite barre céréales, se prendre une petite salade de fruits, mm -hmm. se, sert à se servir un thé, on sort pour s'aérer, si on peut, sur un extérieur, mm -hmm. la terrasse, le jardin on peut faire un coucou aux enfants, voilà, on s'accorde pareil, 5 minutes, hein, on ne on, on va pas non plus partir sur des pauses d'une heure mmh. pour des temps de travail de 5 minutes, il faut quand même trouver un équilibre, mmh. mais par contre il faut prendre ce temps de pause, mmh. même si on a l'impression qu'on est encore concentré et qu'on peut continuer, c'est important de s'aérer, mmh. et hop après on y, on y retourne, on l'a dit, hein, il faut ménager son cerveau et il faut l'aérer, ça c'est scientifique, euh, et comme ça en fait Betty, je reviens sur votre question, les pauses en fait elles seront assumées, du mmh. coup, elles seront bénéfiques, vous allez en profiter à 100%. Ce qui fait, que vous ne culpabiliserez pas et vous repartirez sur votre session de travail bah, Du coup, avec un esprit plus libéré et, euh, et puis du coup, pas sans culpabilisation, quoi. Mmh. Sans culpabilité. Quatrième conseil, euh, qui, qui suit un peu ce qu'on s'est dit, euh, acceptez de ne pas être à 150% tous les jours dans vos révisions. C'est toujours en lien avec ce qu'on s'est dit. Ça mmh. fait des mois que vous êtes à fond. Tous les jours à vous dire il faut que je révise, il faut que je bosse, euh, il faut que je prépare mes, mes écrits, j'ai passé les épreuves, il faut que je continue, que je me relance dans les euros. C'est compliqué d'être tous les jours à 100%, 150% donc c'est pas grave. On accepte en fait d'être un peu en bout de course et d'être essoufflé. Déjà vous êtes encore là, vous tenez mmh. bon et rien que ça vous pouvez être fier parce que vous savez qu'il y a beaucoup de candidats qui abandonnent aussi dans oui. l'année de préparation au concours. Mmh. Donc, vous êtes là pour être fier et ça c'est déjà une première victoire. Euh, je vous dis ça parce que par exemple, le but, c'est de ne pas avoir d'échec dans votre temps de travail. Si par exemple, vous avez êtes dit, bon, bah, allez, aujourd'hui, euh, je, je veux me préparer à mon entretien de motivation. Donc, vous avez préparé sur votre feuille ce que vous voulez dire, votre discours, et vous arrivez euh, devant votre miroir, votre, vous filmez devant votre téléphone ou devant une audience que vous avez choisi pour vous entraîner. Et là, les mots ne viennent pas, c'est décousu, les mmh. phrases, vous, vous bégayez, vous n'arrivez pas à... À avoir un discours cohérent, juste vous n'y êtes pas en fait. Mais ben, c'est pas grave, vous savez quoi, c'est pas grave. Vous posez ça et vous repassez sur quelque chose de plus facile et vous repassez par exemple sur, votre, euh, sur des notions de, euh, de CSE, de PS, quelque chose qui, qui soit plus facile pour vous parce que là vous n'y êtes pas. Et puis vous verrez autant le soir euh, dans la douche, vous allez euh, d'un coup arriver à retranscrire votre, mmh. votre prestation d'un seul coup et hop, ça sera fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se bloquer sur des. Euh, sensations de, de non réussite en fait il n'y a pas d'échec hein. c'est vraiment on s'adapte aussi bah, à ce que notre corps et notre mental nous à mmh. dispo euh, le jour j hein. c'est ça vous savez hein, vous l'avez vu euh, vous devez vous adapter à vos, à vos élèves à la rentrée vous devrez vous adapter bah, là c'est pareil il faut vous être un peu bienveillant avec vous même aussi mmh. dernier conseil dans cette lignée euh, accepter de pas tout savoir on n'est jamais prêt à 100% pour un concours euh, encore moins pour les euros donc c'est mmh. euh, c'est-à-dire que là, vous allez être face à des humains, face à un jury. Vous savez, évidemment, les notions sur lesquelles vous pouvez être interrogé, mais vous, vous ne pouvez pas anticiper toutes les questions. Donc, en fait, il y a des chances qu'une question vous soit posée et que vous n'ayez pas la réponse. Il y a des chances qu'on vous pose une question, vous l'avez travaillé toute l'année, la notion, mm -hmm. et vous arrivez le jour J, il y a pas, vous n'avez pas la réponse. Blanc total, blacade total. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il faut accepter de ne pas savoir, il faut accepter de, de dire je ne sais pas et le jury appréciera forcément plus de l'honnêteté plutôt que d'essayer de se raccrocher aux branches et finalement vous ça va vous stresser vous allez plus savoir ce que vous êtes en train de dire. Donc ça c'est important de partir aussi euh, à vous, euh, vers vos euros en vous disant bon, ok il y a des choses que je ne maîtrise pas 100% il y a des choses j'ai fait l'impasse parce que j'ai pas eu le temps c'est pas grave par contre je sais ce que je sais voilà je sais ce que j'ai appris je sais ce que j'ai validé je sais ce qui est euh, connu pour moi je vais me focaliser là dessus et s'il y a des choses que je ne sais pas c'est pas grave il faut le dire de toute façon vous êtes tous dans la même situation je... Il y a très très peu de candidats qui connaissent les programmes par cœur sur les bouts des doigts par exemple, en plus de toutes les, les centaines de notions à connaître. Donc vous partez tous dans le même bateau. Donc pour ça, vraiment pas de stress. Et puis c'est surtout par exemple pour les preuves de CSE et de PS qui s'enchaînent, si dans la première partie vous êtes déstabilisé par une question du jury ou en fait vous n'avez pas réussi à la trouver la réponse, que vous vous sentez bloqué, vous allez forcément devoir euh, réagir pour la suite. Hein. Vous, vous savez que ça s'enchaîne. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas sortir, prendre l'air et repartir. Donc là, hop, ce n'est pas grave. Ok, ça, je ne l'ai pas su, ce n'est pas grave. Il y a plein de choses que je sais. Donc, euh, on continue. Et voilà, Tiffany, tout à fait, sans oublier que même si on ne sait pas précisément, ils attendent de voir le cheminement intellectuel que nous utilisons. Tout à fait. Si vous ne savez pas euh, exactement la façon dont vous allez répondre et comment vous allez réagir, vous savez que le jury essaye de vous déstabiliser. Forcément, c'est son rôle. Euh, et n'oubliez pas aussi que... Ils sont là euh, pour recruter des futurs professeurs des écoles. Mmh. On est sûrement sur un entretien de recrutement mmh. où on doit montrer sa motivation, évidemment ses connaissances, mais euh, vous n'êtes pas encore PE. Hein. Vous le mmh. serez euh, à l'issue de votre formation l'année prochaine, officiellement. Donc il y a aussi quand même de la bienveillance de leur côté. Et c'est comme, comme dit Tiffane, c'est vraiment la, votre façon de penser, votre réaction à, au fait d'avoir été perturbé qui va être notée plutôt que vraiment le fond, si jamais vous ne le savez pas. Donc euh, il y a toujours moyen de. De, de, de se rattraper surtout quand on accepte avant d'y aller qu'il est possible qu'on ne sache pas tout. Mmh. Voilà, donc ça c'était vraiment juste pour vous faire un, un rappel euh, bah des, des bonnes pratiques en tout mmh. cas, des, des conseils à, à vraiment appliquer pendant vos révisions jusqu'au concours, ça vous permettra de faire un peu le tri dans votre esprit et de vous focaliser sur le positif dans ce que vous faites et ce que vous faites bien. Euh, et maintenant Alexandra, tu vas nous proposer des exercices un peu plus oui. pratiques pour vraiment vous amener du calme mmh, dans vos sérénité, révisions, oui. de la sérénité mmh. dans vos révisions et pour le jour J. Du coup, on va passer à la partie un peu plus pratique, donc aux exercices. Donc je vais vous proposer euh, trois petits exercices à faire chez vous, à faire, vous pouvez les faire dans les transports en commun, vous pouvez les faire un peu où vous voulez. Mais euh, c'est des exercices qui prennent en général euh, 5 euh, à 10 minutes. C'est quoi volontairement. Oui. Hein. C'est en fait, des exercices que vous pouvez euh, mettre en place quotidiennement, qui ne vous prennent pas de temps. Donc, euh, pas d'excuses euh, mmh. pour ne pas prendre 5 minutes pour se détendre. Donc, on va commencer par euh, la cohérence cardiaque. Donc, euh, quelqu'un en a parlé euh, oui. au début de ce live. Donc, euh, la cohérence cardiaque, c'est un exercice euh, qui permet de contrôler sa respiration. Donc, ça permet de euh, réguler son stress et euh, son anxiété. C'est aussi un exercice qui permet de réduire la dépression et euh, la tension artérielle. Donc, mmh. il y a vraiment des, des bienfaits autant euh, au niveau du mental que euh, physiologique. Mmh. Donc, comment ça se présente Donc, ce sont des exercices de 5 minutes. Donc, c'est des, des exercices de 6 respirations euh, par minute. Donc, il est conseillé pour que ça soit efficace de les faire trois fois par jour. Donc, euh, le matin, par exemple, quand vous vous réveillez ou quand vous avez un moment euh, pendant que vous vous préparez euh, à sortir ou à aller travailler. Euh, par exemple, le midi à la pause du midi ou euh, le soir pousser, avant ouais. d'aller dormir pour pouvoir euh, vous détendre de votre journée. Vous pouvez commencer par un exercice par jour pour commencer à l'inclure tout doucement dans votre quotidien. En fait, il faut vraiment que ça devienne une routine. Il faut que vous ayez ce petit moment euh, quotidien où vous prenez 5 minutes pour euh, vous détendre, 5 minutes pour euh, souffler un peu, pour euh, voilà, mm. pour euh, oxygéner votre, votre cerveau, oxygéner votre, votre corps, vraiment. Et puis, en plus, ces petits exercices vous aideront. Enfin, si vous faites ça quotidiennement, ça vous aidera pour être euh, prêt, le jour J, le jour des oraux, à... vous saurez mieux gérer votre stress, mmh. votre respiration quand euh, sera le moment de vous adresser au jury, vous auriez moins ce blocage des fois qu'on peut avoir. Euh... Oui, c'est des clés en fait pour arriver à désamorcer une situation bloquante et voilà. notamment la cohérence cardiaque ça peut être par partout parce que ça ne demande aucune technique particulière mm. mais par exemple avant de vous lancer dans, dans vos révisions vous pouvez le faire ou alors après pour comme oui. ça vraiment couper avec ce que vous êtes faire et mm. repartir sur un. ça c'est vraiment vous qui voyez Oui vous organisez comme vous voulez, c'est vous qui choisissez en fait le moment où vous ressentez le besoin de euh, prendre 5 minutes pour, euh, pour mm. respirer, pour, euh, pour avoir votre dose de sérénité euh, de la journée mais il est vrai que c'est conseillé de le faire quand même 3 fois par jour pour que ça soit euh, efficace. Vous avez aussi à votre disposition euh, des vidéos YouTube, des podcasts, euh, des applications euh, dédiées à la, à la cohérence cardiaque. Donc, euh, si ça peut euh, vous intéresser, n'hésitez pas à aller, euh, à aller regarder ça. Ensuite, nous euh, allons vous proposer un deuxième exercice, qui est un exercice de sophrologie. Donc, il s'appelle sophro-déplacement du euh, négatif. Donc, c'est un exercice, en fait, de contracter relâcher. Donc c'est un exercice qui va vous permettre vraiment de détendre tout votre corps, d'évacuer la pression, Voilà, d'évacuer votre stress, d'évacuer euh, tout le négatif, la pression que bah, le concours peut euh, mm. vous donner, euh, Voilà vos, vos peurs, vos angoisses par rapport aux épreuves orales. Vraiment, c'est un exercice qui va vous permettre autant physiquement que mentalement de tout relâcher. Donc en fait, donc comment faire Donc cet exercice se fait debout, donc on prend une grande inspiration par le nez et en même temps qu'on inspire, on joint nos mains comme ça et on va les mettre derrière notre tête. Et en même temps qu'on fait ça, on ferme les yeux et puis on va contracter tous nos muscles de, de notre visage euh, mmh. jusqu'à nos pieds. Vraiment, on va tout contracter, contracter, contracter pendant l'inspiration. Et dès que vous vous sentiez que vous ne pouvez plus, euh, vous êtes arrivé au bout de votre inspiration, et eh ben vous allez tout lâcher comme ça d'un coup. Hop, on lâche tout, on pousse tout. C'est comme si on, on évacuait toutes les tensions, tout ça. On détend notre corps. Et puis vous pouvez faire cet exercice euh, 4 à 5 fois d'affilée. Donc vous pouvez le faire une fois par jour, bien évidemment plus. Donc euh, on peut abuser hein, euh, des exercices euh, mm. de, de sophrologie. Bien ça ne fera que du bien. Donc voilà, c'est vraiment un, ex un exercice qui va vous permettre de vous sentir plus léger physiquement donc, si et, euh, et mentalement. Ouais. Vraiment. Euh, donc en sophrologie on inspire par le nez et on expire par la bouche voilà et euh, donc euh, ensuite pour le dernier petit exercice c'est un, ex un exercice d'écriture donc euh, en fait c'est comme si vous alliez tenir un petit journal de bord de pensée voilà vous prenez euh, 5 à 10 minutes par jour enfin le temps mmh. dont vous avez besoin pour euh, écrire ce qui vous passe par la tête pour écrire vos pensées ce qui vous dérange vos angoisses euh, ce dont vous avez peur, vous voyez ces pensées parasites qu'on peut avoir vraiment quand on est en, bah, quand on est à l'approche d'un concours, c'est parfois il c'est vraiment nos pensées sont incontrôlables, on, vraiment il y a du brouhaha. Donc vraiment pour essayer d'éclaircir, de pff, D'aérer un peu tout ça, de mettre ça par écrit, comme ça, ça vous permettra de se libérer de ce flot de pensées. Ça vous permettra aussi de visualiser vos pensées, de visualiser un peu aussi des pensées mmh. qui ne sont pas forcément utiles. Et ça vous aidera aussi à gagner en confiance en vous parce que, voilà, il souvent des pensées un peu, euh, je ne vais jamais y arriver. Oui, souvent euh, avec nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Et ça vous permettra vraiment de, de visualiser tout ce qui se passe un peu euh, dans votre tête et euh, de vous en détacher aussi un peu. Puis euh, de mettre un peu de l'ordre et de vous sentir beaucoup plus euh, léger donc euh, après ces petits exercices qu'on vous propose bien sûr ça ne va pas faire disparaître votre stress on ne peut pas faire disparaître le stress mais ça, vous, ça va vous permettre de mieux le gérer et comme ça vous allez arriver au jour des épreuves beaucoup plus détendu avec peut-être moins d'appréhension oui, aussi. Oui et puis en vous sentant capable que vous, vous savez gérer oui, en fait. Voilà. Donc Déjà vous partez euh, sur les euros mm. en ayant cette capacité de gestion de vos émotions. C'est ça. Et vous subissez moins. Donc mm. forcément vous êtes plus en confiance et plus mm. concentré sur euh, bah, vos connaissances scientifiques que vous allez vous apprêter à, à échanger avec le jury. C'est ça. ça. Ça va vous permettre aussi d'être plus détendu et voilà d'avoir euh, beaucoup moins d'appréhension sur euh, est-ce que je vais perdre mes moyens. Ben même si ça arrive, vous avez les clés pour mm. pouvoir réagir euh, en temps... Oui, mais euh... tout ce travail en amont mm. euh, vous permettra d'arriver plus serein, comme tu disais. Oui. Et euh, évidemment, de faire euh, de l'ordre dans vos pensées pour mieux réviser. Oui. Euh, donc ça, c'était vraiment pour la phase avant épreuve à utiliser jusqu'au jour J. Hein, oui. hein, je veux dire, on peut très bien, avant les épreuves, aller euh, s'amuser aux toilettes et euh, se faire euh, mm. sa petite cohérence cardiaque ou alors oui. son... Euh, contracté, relâché. Oui. <rire> euh, le jour des épreuves, on a aussi quelques petites clés à vous donner. Alors ça, c'est vraiment des choses pour arriver à se recentrer sur soi-même, mm -hmm. à récupérer une situation qui pourrait être en train de dégénérer au niveau de l'anxiété, et évacuer les tensions. Mm -hmm. Chasser le négatif, hein, parce que c'est souvent ça qui nous submerge, le négatif. Euh, donc déjà, la première, le premier conseil, c'est d'être dans une projection positive de l'événement. Alors mm -hmm. ça peut être juste avant de rentrer, de, quand on pousse la porte, hein, quand on rentre dans la salle, mm -hmm. ça peut être... Euh, Dès qu'on est rentré, qu'on visualise le jury, d'un coup, hop, on est submergé. Et ça peut être dans les heures qui précèdent l'épreuve. C'est vraiment de vous projeter dans, dans du positif, dans une situation qui est positive. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la situation la plus parfaite possible. Donc C'est par exemple, je rentre dans la salle, le jury me sourit. Donc, de suite, ça met dans un, dans un, dans un mood positif, de confiance. Mm -hmm. euh, tout ce que je vais dire, bah, ils vont approuver de la tête, donc ça c'est pareil, ça met en confiance, c'est mm -hmm. bienveillant. Je vais savoir répondre à toutes les questions, parce que pourquoi pas, ça peut arriver quand même, évidemment, mm -hmm. d'être, de, de maîtriser à 100% les questions qu'on vous pose. Et voilà, d'être dans un moment finalement qui soit agréable et plutôt, bah, plutôt qui vous apporte plutôt euh, de la bonne humeur, en oui. tout cas, qui ne va pas vous mettre dans une situation d'inconfort. Donc ça, c'est tout à fait une situation qui peut se passer. Et l'idée c'est de vous projeter vous, à de mettre votre visage sur la personne qui est dans la salle et en fait d'arriver à avoir ces sensations-là de positif, qui viendront vous nourrir votre mental jusqu'au jour des épreuves. Parce que finalement envisager négatif, à quoi ça va servir mmh. à, part, à part vous mettre dans un cercle vicieux de pensées négatives mmh. Le but c'est plutôt de vous projeter vous dans une situation bah, la plus parfaite possible pour arriver à, à, à le jour J en fait, euh, même à l'instant T, mmh. avec euh, ces pensées positives. Donc ça, c'était déjà l'idée de la projection positive. On vous propose aussi euh, une petite clé, ça va être vraiment la respiration pour se recentrer. Alexandra, tu nous as expliqué vraiment des techniques qui mmh. prennent plus, plusieurs minutes. Mmh. Là, on est vraiment sur euh, l'instant arrive, oh, d'un coup, je suis paralysée, je suis bloquée, qu'est-ce que je fais L'idée pour arriver à vous sortir d'une situation où vous êtes figé, c'est l'inspiration. Mmh. Donc c'est-à-dire que l'inspiration... Du coup ça va vous permettre de prendre une pause sur ce que vous êtes en train de vivre, ça mmh. va euh, oxygéner à nouveau le cerveau, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair et ça va vous donner du temps pour répondre par exemple si vous êtes bloqué dans une réponse et euh, de réfléchir à ce que vous allez dire. Euh, parce que parfois, euh, parfois on perd pied mmh, mmh. et on a en apnée et puis on se lance dans quelque mmh, mmh. chose euh, qui nous dépasse. Donc ça peut être avant chaque phrase, hein. dès que vous prenez la parole ça peut être avant chaque phrase mais ça peut être aussi euh, un moment où vous vous sentez bloqué. Hop. Mmh une inspiration et je me lance. Euh, à ce moment-là, le jury euh, verra surtout que vous êtes en maîtrise de votre discours et de votre posture. Donc c'est plutôt positif en fait. Un euh, autre euh, conseil un peu clé, euh, ralentir le débit de parole. Souvent, mm. à l'oral, on a tendance à parler plus vite quand on se sent jugé. Mm. Surtout quand on a examiné, on a envie vite que ça sorte et vite que ce soit fini. Là au contraire, on va vous proposer de ralentir volontairement votre débit de parole jusqu'à avoir l'impression de parler vraiment à deux à l'heure alors qu'en fait non, vous parlerez juste normalement. Mmh. Sauf qu'en fait en ralentissant déjà, vous paraîtrez plus calme. Donc face au jury, ça sera quand même mieux perçu. Euh, et vous, ça vous permettra aussi de ralentir votre pensée qui ira peut-être trop vite, de mieux gérer les phrases qui sortent, parce que parfois quand on parle trop vite, on subit un peu ce qui mm -hmm. sort de notre bouche et, et après on a du mal à rattraper. Donc vraiment, ralentir votre débit de parole. Mm -hmm. Ça vous apportera évidemment euh, de la sérénité, vous arriverez mieux à respirer et le jury, encore une fois, bah, appréciera forcément plus un discours posé, euh, calme, plutôt mm -hmm. que des phrases qui vont trop vite, inaudibles et incompréhensibles. Euh, autre conseil, euh, s'ancrer dans le sol avec vos pieds et mmh. joindre vos mains. Ça mmh. c'est pareil, ça c'est vraiment des exercices euh, souvent qu'on retrouve en sophrologie, c'est-à-dire qu'on rejoint les mains comme ça sans les croiser. Mmh. Et on ancre ses deux pieds au sol. Euh, qu'on soit debout ou assis ça marche. Hein. Le principal en fait c'est que en ayant les deux pieds au sol, en mettant tout le poids sur le sol, on est vraiment ancré et on ne bouge plus. Ça évite les mouvements de balancier, ça évite de faire droite-gauche, mmh. ça évite de, de, de, de faire les sans -bas, par exemple. Et puis quand on est assis, c'est pareil, le jury va observer aussi si on a les jambes croisées, comment on se tient, donc avoir vraiment les deux pieds au sol, ancrés dans le sol, ça montre une assurance de votre part et vous ça vous permettra aussi d'être fixe et d'éviter d'être un peu, de partir dans tous les sens. Rejoindre les deux mains, c'est pareil, souvent quand on a un trou de mémoire ou qu'on cherche ses mots, ça permet de se poser, mmh. de se recentrer sur soi, d'y voir plus clair, de retrouver en lucidité et d'aller chercher ce qu'on voulait dire. Vous pouvez l'associer à une inspiration aussi. Hein. Donc mmh. euh, un moment compliqué, un moment où on, où on est submergé. Mmh. On pose les deux pieds au sol, on regroupe ses mains et hop, on peut repartir sereinement. Euh, voilà pour ces petits exercices euh, un peu, euh, un peu, euh, qui sont un peu des clés finalement euh, mmh. pour, euh, pour le jour J. Évidemment, ça c'est associé aussi avec les exercices qu'Alexandra tu donnais. Euh, mmh. Avant de, avant, avant de vous rendre sur le lieu de vos oraux, oui. vous pouvez tout à fait en partir, et vous faire une petite cohérence cardiaque, mm -hmm. un petit exercice de respiration, ça. dans les transports, en oui. partir, et là il faut le faire vraiment, vraiment sans modération. J'ai une question de Marguerite, est-ce qu'on présente la leçon debout ou assis ça, ça dépendra. Alors, ça peut être noté sur votre convocation, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça, ça dépendra de votre jury. Mm. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance Il y a des jurys qui procèdent différemment. Il y en a qui préfèreront vous voir debout, il y en a qui préfèreront vous voir assis. C'est pour ça qu'il faut juste anticiper les deux et être à l'aise dans les deux cas. Donc, dans vos entraînements, par exemple, aux euros, vous pouvez aussi vous préparer aux deux situations, être mm. assis, être debout. Oui. Mm. Euh, voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire, mm. plus moi, bon, alors il y aurait plein de choses qu'on oui. pourrait, euh, qu pourrait décliner, qu'on pourrait étoffer, mais on voulait vraiment vous donner rapidement quelques clés à utiliser. On espère que ça vous aidera d'ici les euros et pour mm. le jour J. Oui, puis on voulait aussi vous donner un dernier conseil qui est de croire en vous. Voilà, enfin, un gros le principal. Oui, un gros clin d'œil à notre promo Marie Curie et euh, on espère que ces conseils vous vous seront bénéfiques et que voilà, vous serez plus détendu euh, pour les épreuves. C'est facile de dire, croyez, croyez en vous, mais finalement mmh. on vous l'a dit, vous êtes arrivé ici, mmh. c'est pas pour rien, même si vous n'avez pas encore les résultats des écrits, vous les avez passés, mmh. vous avez mmh. réussi à à fournir tout ce travail depuis oui. des mois. Honnêtement, euh, déjà gros, gros respect par rapport oui. à ça. Grand bravo à vous. Grand bravo et puis vous êtes au bout, vous oui. êtes au bout donc euh, ne lâchez rien. Là mm -mm. c'est un dernier coup de boost. Mm. Voilà, on essaie de trouver du calme, de la sérénité, mm. on déculpabilise, on est plutôt fiers de ce qu'on a fait et ça. on essaie d'être bienveillant avec soi-même. Mm. Donc voilà pour tout ça, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser par écrit. Euh, pour les membres de la promo Marie Curie, si vous souhaitez revoir les ateliers dans leur intégralité, mmh. vous savez qu'ils sont dispo sur l'extranet, vous pouvez oui. envoyer un message à Jean-Paul, à Yves, ils vous redonneront les liens, il n'y a pas de souci, ça c'est mmh. vraiment euh, sans modération. Et d'ailleurs on a un podcast de Marie, notre sophrologue, qui a écouté la veille dans le lit, la veille des épreuves. Mmh. Ça c'est pas mal. Ah, oui. euh, voilà donc c'est disponible en replay, tout ça, n'hésitez pas à le re-regarder. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite euh, beaucoup, beaucoup de courage. Ça oui. va être que du positif. Mmh. Et puis, euh, on croit en vous, nous, en tout cas. Mmh. Bonne journée. Bonne journée. Au Merci revoir. à tous.